Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, cette fois-ci c'est une vidéo, on euh, va dire réaction, je pense que ça peut être une réaction ou un truc comme ça, euh, cette vidéo euh, je m'en suis un peu pris l'idée euh, via Stora et for, euh, Farod, voilà je les ai un peu vu leur vidéo vite fait, ça m'a inspiré pour cette vidéo, ça fait que bah, nous allons essayer de voir ce que vous vous dites chez vous, euh, par exemple pour un pour un objet ou pour une phrase ou pour un mot Comment ça se passe chez vous par rapport à chez moi Alors j'espère que c'est compréhensible mais vous allez comprendre dans la, dans la vidéo Alors pour la première image c'est une poignée Voilà alors chez moi je dis une poignée Et je vois que la plupart du temps c'est dit clanche Alors que pour moi je dis une poignée et pas clanche Parce que clanche je sais même pas ce que c'est, ce que ça veut dire Bon si ça veut dire une poignée Mais j'ai jamais entendu ce mot moi Alors que clanche... Vous, en haut je crois, vous connaissez, dans la zone rouge je crois, vous connaissez clanche, mais clanche, nous on ne connaît pas, enfin je ne sais pas trop, mais euh, voilà, vous me direz si vous, vous connaissez ce mot-là. Nous passons à la deuxième euh, deuxième image de l'expression. Alors, ah euh, fermer la lumière. Attends, mais d'où tu peux fermer une lumière Normalement, tu éteins la lumière. Tu ne peux pas fermer une lumière. Je ne comprends pas votre logique, les gars. Euh, moi, je dis plutôt éteindre la lumière que fermer la lumière. Mais il y en a quelques-uns qui disent fermer la lumière, je vois. Il y en a très peu. Et sinon, on dit, on dit tous éteindre la lumière. On ne dit pas la, ouvre la lumière ou ouvre la lumière pour allumer la lumière. Comme là, fermer la lumière, éteindre la lumière. Je préfère éteindre que euh, fermer. Troisième euh, image, on va dire. On va appeler ça des images, voilà. Il pleut, ça pleut. Euh, ça pleut. D'où vous dites ça pleut bon, Tu vas pas dire ah oh, dehors ça pleut dis, Dehors il pleut. Dis, bien bien bien bien Dehors il pleut. Et vous vous dites bien bien bien. Dehors ça pleut. Mais what Mais non, c'est il pleut. Il bon, y a beaucoup plus de gens qui disent il pleut. Il y a juste une centrale où ça dit ça pleut. Mais euh, pour moi c'est euh, il pleut, pas ça pleut. Je sais pas vous. Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous vous dites. Parce que je sais que vous êtes beaucoup du nord certains. Ça fait que là vous dites il pleut. Mais il y en a vers le centre qui disent ça pleut. Je me dirais qui dit ça dans les commentaires. Pour savoir euh, qui dit ça. C'est intéressant de savoir qui dit et qui ne dit pas. <rire> nous passons à la quatrième image les galettes. Euh... Alors il y a les galettes, d'accord Bah, moi, c'est ce que je dis chez moi c'est les galettes des rois. Il euh, y en a qui disent la galette comtoise, ok Les gâteaux. Non, les pognes, les pognes, les peignes. Le royaume <rire> Allez, aujourd'hui, nous allons manger un royaume. <rire> Gâteau, ouais. Bah, pour moi, ma part, c'est que ça soit. Euh... Les frangipanes ou les brioches, on dit bah, des galettes des rois, après je sais pas vous ce que vous dites mais pour moi c'est des galettes des rois que ce soit une frangipane ou la brioche, euh, ouais une brioche une brioche des rois, une galette des rois, euh, ouais. Nous passons à la cinquième image si je ne me trompe pas. Alors, euh, beunier, empegué, empegué bigné, poké. mais qu'est-ce que c'est que ça ah, Accidenté légèrement commence à accidenter légèrement je comprends pas la logique là déjà c'est quoi tous ces mots bizarres unpegué beignet bunier bigné poké je comprends pas ces mots je connais pas ces mots j'ai jamais entendu tous ces mots là je sais pas si vous euh, si vous avez déjà entendu ces mots là mais pour ma part euh, j'ai jamais entendu ce mot là vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose ces mots là si vous avez déjà entendu et... Voilà. Nous passons à la sixième, je crois. Si je ne me trompe pas, la sixième image, voilà. Alors, la, la joue qu'on en premier. Euh, bah normalement c'est la droite, je crois. Mm. Tu fais tu vas pas faire mm. comme ça par la gauche, tu fais. Mm. Ouais, c'est comme ça, c'est d'abord la droite. Ouais, moi c'est côté droit, ouais. À voir si t'as un parti tu peux pas faire ça, bah tu fais. Comme ça, mais sinon oui, c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Normalement, c'est d'abord la droite. Tu fais... C'est ça, normalement c'est la droite. Et on est beaucoup, beaucoup à faire la droite par rapport à la gauche. Ouais, voilà, c'est plus le sud-est qui est gauche. Le sud-sud-est qui est gauche. Alors que nous, c'est plus sud-ouest qui va du nord jusqu'au nord-est. Un peu partout, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à chaque image de me dire ce que vous, euh, vous, vous faites, euh, vos mots, etc. N'hésitez surtout pas, voilà. Mais pour moi, c'est la droite. Après, euh, chacun sa façon. Hein. Après, peut-être que la gauche. Euh, parce que c'est que des gauchers, peut-être, je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait un rapport entre droitier et gaucher. Mais ouais, mais la joue, c'est la droite d'abord. Exactement. Nous passons à la prochaine L image, le numéro 7. Alors, effaceur liquide. Moi, je dis ça un blanco. Moi, je dis un blanco. Euh, un blanc. Passe-moi le blanc, s'il te plaît. Mais non, tu dis pas euh, passe-moi le blanc. Ouais, il y a le Tipex aussi, enfin ouais, c'est un petit peu. C'est le nom du, du truc, enfin du, du blanco quoi, qui est appelé Tipex, mais on, nous on dit plutôt euh, le blanco. Ou après, ça dépend, il y a aussi la souris. Il y a aussi la souris quand tu tires comme ça pour euh, mettre du blanc euh, sur ton mot. Mais sinon, c'est le, le tube que tu appuies pour que le blanc sorte, c'est du blanco. Nous on appelle ça blanco. Après voilà il y a beaucoup beaucoup de majorités où c'est blanco Je pense que vous aussi vous dites blanco Vas-y passe-moi le type s'il te plaît tas c'est pas ça <rire> Ouais mais non c'est plus euh, du blanco quoi Pour moi c'est du blanco et vous <rire> On passe à la huitième je crois Alors les euh, fruits de... fruits du con. Moi je dis des pignes Après vous vous dites des pommes de pain. Des cocottes Des cocottes Ah oh, ma cocotte j'ai vu des cocottes sur l'arbre <rire> Des pives. Des babés, Ouais, non. Euh après désolée si je lis pas tous tout, tout les mots à chaque fois qu'il y a sur les images, c'est parce qu'en fait si je zoome l'image, je vois pas trop ce qui est marqué. Parce qu'en fait ça fait flou et euh, voilà. Parce que je, re, je remercie un abonné qui m'a passé les images, mais c est c est ça fait qu'au final sur, sur l'ordi, quand je zoome, on n'y voit rien alors. Je m'excuse vraiment s'il y a des mots où je lis pas, mais vous, vous les voyez de toute façon, vu que vous c'est bien clair, bien net, précis. On va pas passer des ping, vous, je sais pas ce que vous me dites, vous me dites dans les commentaires ce que vous vous dites pour ça. Euh, parce que pour moi c'est des pignes Donc de pain, euh, ouais mais non C'est plus pignes Pignes pour ma part c'est plus les pignes Ok, nous passons façon la 8ème ou 9ème Je suis perdue avec toutes ces images Alors fermer la porte à clé Ok, euh, nous on dit fermer la porte à clé Barrer <rire> Moi j'ai barré la porte Normalement quand tu barres la porte c'est que tu peux plus après l'ouvrir Enfin voilà Claver, claver la porte What Claver la porte Plancher Plancher, barrer, grosiller je crois que c'est marqué Côté, côté. J'ai côté la porte. Ticket, j'ai ticket la porte. Quand tu mets un ticket dans la porte, d'accord pour ouvrir. Mais bon, ouais, mais non, on va rester à fermer la clé, hein. Fermer à clé. J'ai fermé la porte à clé. Prochaine image. Alors là, c'est pour un étendoir à linge. Euh, ouais, nous on dit étendoir à linge, mais un étendoir. Euh, je vois qu'il y en a qui disent, des... ouais, étendoir aussi. Étendage. On dirait moins qui parle, quoi. Étendage. Alors j'ai ouvert mon étendage et je vais mettre mon linge dessus, dedans, pour qu'il sèche. Un... Euh, temps, car, ville. Attends, il y a plusieurs mots là pour faire Tem, euh, temps, car et ville. Le temps, le car, le ville, non Temps, car, ville, okay, je sais pas ce que c'est, ce mais bon, c'est pour les tendoirs quoi. Et séchoir. Euh, le séchoir, c'est pas une machine ou... Non, non, c'est ça, c'est pour les tendoirs aussi, le séchoir. J'ai déjà entendu le mot euh, séchoir, c'est quand tu sèches quelque chose quoi. Non, je sais pas, bref. Les quoi, les gars. <rire> compliquez pas la vie quand même, les c'est étendoir Ça va pas se compliquer la vie non plus, hein. Alors nous allons passer à la prochaine image qui est un piché. Piché, carafe, ouais, les deux choses qu'on peut dire, ouais, piché, carafe, ok. Euh, podo, podo, bah d'accord, si tu veux un podo. Une cruche, cruche, ok, carafe, ouais, bah la plupart du temps c'est piché, enfin, un peu la majorité, même s'il y a beaucoup de choses différentes qui ont été dites euh, dans, cette, euh, dans cette transe Nous on, dit, nous, on appelle ça un piché. Nous passons à la prochaine image. Euh, ça c'est des sacs, des sacs plastiques. Ouais, c'est des poches, euh, ouais, des poches... Euh, Poche plastique ou des sacs plastiques, enfin, ouais, c'est là où tu mets tes courses dedans. Après, ouais, des poches, non, poche plastique, non, il y a des sacs plastiques. Ouais, nous on dit ce qui est marqué en bas à gauche, là, le sac plastique, ouais, le sac. Je sais pas, mais il y a aussi poche. Ça dépend de quelle utilité tu t'en tu sers, quoi, mais sinon, ouais, c'est poche ou sac euh, plastique. Pochon, cornet, attends, mais c'est pas des cornets de date quand même, c'est des, des, des sacs, c'est tu portes. Tu vas pas. Ouais, je vais prendre mon, mon cornet pour faire. mettre les courses dedans. Non, non, non, non. Sachez, bourse. Euh, la bourse, c'est l'argent que tu. que tu as au lycée ou même un peu au collège. Ça peut pas être des sacs. Vous êtes un peu trompés là, les gars. Hein Parce que le jour où vous parlez de bourse, ils vous étaient mais de quelle bourse tu parles, toi Pas enfin, du sac, tu sais, le sac. Hein, ah, moi je pensais que tu parlais de la bourse, l'argent, ok. Mais là, non, non. Ok, bon, bon on va passer. Prochaine image. Alors ça c'est des crayons à papier. Ok, crayon papier. Ouais moi je à papier. Bon, le crayon à papier. Moi le crayon papier c'est ça. Voilà. <rire> T'as le porte-mine aussi, c'est différent où t'appuies pour que la mine elle sort. Alors crayon à papier, crayon gris. Euh, crayon de papier. Ah oui d'accord. Il y a crayon à papier et crayon de papier. Crayon de bois. Ouais, j'ai déjà entendu crayon de bois aussi. Crayon, euh, ouais, juste crayon. <rire> ok. Euh, crayon, crayon de gris, crayon à papier, crayon de pi papier, crayon de bois. Pour bon, ma part, c'est crayon à papier. Crayon à papier ou porte-mine pour, te mine, pour euh, quand t'appuies pour que la mine à sorte Mais sinon, ouais. Des fois, c'est ou bois ou gris ou deux papiers. Euh, ça marche. Ça, on, on est plutôt ou presque d'accord pour ça. Bon, même s'il y a beaucoup de petites différences à quelques mots près, Ou quelques syllabes. Alors, nous allons passer à la prochaine. Alors, oh, une chocolatine. vous oh, désolé, je vais faire mal. Oh, punaise, car avec, il y a un qui en chocolat. Oh D'accord, chocolatine, petit pain, oh intéressant, petit pain au chocolat, ah oui, ça ok, c'est bien, comme ça, ça fait le mélange. Euh, ok, bah après il y a beaucoup de pain au chocolat, d'accord, ouais on est tout petit à avoir chocolatine, ouais c'est que notre région à nous, chocolatine. Ok, ok, il y en a beaucoup qui disent pain au chocolat. Je comprends mieux pourquoi le débat du pain au chocolat chocolatine, mais il y a beaucoup de pain au chocolat qui, qui gagnent. Sinon, euh, pain au chocolatine, hein, c'est très très bien. Au moins quand tout le monde est content, hein. <rire> chacun sa façon de dire. Hein. Parce qu'un pain au chocolat, c'est que tu prends ton pain, tu coupes en deux, tu mets une barre de chocolat à l'intérieur, tu le fermes et tu croques. Ça, c'est un pain au chocolat. Alors qu'une chocolatine, c'est la viennoiserie. Oh, bon sang les gars <rire> Allez, nous passons. La prochaine image, du persil, persil, persil. Ah non, il y a persil, avec le L et persil, sans L. Persil, what Ah, c'est la prononciation. D'accord, il y en a qui disent persil, il y en a qui disent persil. Ouh, okay, qui est d'accord Ouais, compliquer la vie les gars, hein. on va rester sur du persil, ce sera très bien. Nous passons, à la prochaine image. Qui est une euh, serpillère, je crois. Ouais, c'est serpillère, euh, nous on dit serpillère. Euh, pourquoi dans notre région on dit singe sans sens. On dit pas sens, non, on dit serpillère. Oh, les une toile, d'accord, elles sont cru que c'était une toile d'araignée. Euh, Washing, torchon, ouais mais le torchon c'est ce que tu mets dans la cuisine pour t'essuyer les mains, c'est pas pour mettre au sol. Pièce, pétille, toile, panos, panos C'est quoi ce mot panos Mais what Tu en apprends des choses, une bâche ou voilà, mais non mais c'est une serpillière. enfin, ce que tu mets pour nettoyer le... Tu mets avec un genre de balai, tu mets dessus, et comme ça tu peux nettoyer le, le sol et tout. Il y a encore plein de mots que je peux pas lire parce que quand je joue mais je vois pas. C'est tout flou sinon. Mais nous passons à la prochaine image. La dernière image sera un truc tout tout tout tout, tout simple, c'est les poils. Il euh, y a poil, les poils. Je crois que c'est pour la poêle que tu cuisines avec. poil. Les poils. Ouais, on est beaucoup beaucoup à dire poil alors ça va. Quelques petits endroits au nord euh, Au nord-ouest et un peu au nord-presque-est Qui dit euh, poêle Mais sinon beaucoup beaucoup ont dit poêle heureusement. Parce que sinon il si y aurait eu beaucoup de différences On serait en mode ouais il faut dire quoi là Mais bon sur ce C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu euh, Je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo Et si jamais vous avez des idées de vidéos Que je pourrais faire, n'hésitez surtout pas Voilà euh, Et sur ce bah, je vais vous dire a la prochaine